Je vous présente Timée, l'enfant aléastique de Marion Achard chez Actes Sud Junior. Marion Achard a été élève dans une école de cirque, puis au Centre National des Arts du Cirque. Depuis 20 ans, elle crée et joue ses spectacles dans une compagnie de cirque, la Tour de Cirque, et se produit dans les théâtres de France, avec euh, sa compagnie, et également à l'étranger lors des tournées qu'elle fait à travers le monde entier, donc en Afrique de l'Ouest, en Amérique. De ses voyages et de ses expériences, Marion tire une partie de ses histoires qu'elle nous livre dans ses romans jeunesse et ados, publiés chez Actes Sud et chez Talambour. Alors Cette histoire est issue euh, d'un de ses voyages. Donc, euh, en été 2019, Marion est partie à oulan bator à la rencontre des élèves de plusieurs écoles de contorsion. Donc elle nous livre ici une histoire incroyable parce qu'on va entrer littéralement dans la tête d'une contorsionniste. C'est l'histoire de Tumé, une jeune mongole passionnée de contorsion depuis qu'elle est toute petite. Tumé va tenter de battre en record du monde. Elle va devoir tenir le plus longtemps possible la position dite de Marinelli. Euh, son corps va être en équilibre avec sa mâchoire comme seul appui. Donc on a à la fin de ce roman un petit, euh, quelques photos du, du reportage de, de, de Marion dans ses écoles de cirque et on découvre ici ce qu'est la position de Marie-Mélie. Donc Timée a grandi dans une yourte, euh, dans les quartiers pauvres euh, d'Oulan-Bator, dans la périphérie d'Oulan-Bator. Ses parents sont pauvres et son père doit s'éloigner de la ville pour aller travailler dans les mines. Euh, Timé va parvenir à entrer dans une école de contorsion grâce à l'aide de son oncle qui va financer du coup, son, son école. Donc Timé elle est euh, très douée, euh, mais surtout ce qui fait sa force, c'est qu'elle est persévérante et qu'elle est très entourée de ses amis euh, et de sa famille, de l'amour de ses parents. Donc, je vais vous lire un petit extrait. Je me suis souvenu de 20 jours, mon père m'avait dit que ce qui faisait la différence entre deux contorsionnistes, c'était la volonté. Mais en serrant Arioma, puis Yomor dans mes bras, je me suis dit que si la volonté comptait, l'amitié, elle, était là pour nous aider à tenir bon et à nous relever. Alors cette histoire m'a passionnée parce que j'ai découvert l'art de la contorsion, qui est un art exigeant, il faut tenir de longues heures, les mêmes positions pour parvenir à un résultat parfait. Euh, j'ai aussi découvert la vie en yurte, euh, les steppes de Mongolie, les écoles de contorsion, la difficulté des éleveurs, de troupeaux, des travailleurs dans les mines de Mongolie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très, très belle histoire d'amitié, euh, et c'est cette amitié qui a vraiment fait la force de Timé et qui lui a permis de tenter de battre ce record du monde.